L'inflation, depuis une vingtaine d'années, c'est devenu un peu comme la lingerie fine. C'est-à-dire que moins il y en a, et plus ça coûte cher. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière. L'investisseur sans costume, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà comme d'habitude, c'est toujours gratuit. Je vous mets un lien en description et un autre. Euh, Au-dessus qui va apparaître. Inscrivez-vous, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne parce que donc vous l'avez compris aujourd'hui, on va parler d'inflation et c'est un des sujets euh, les moins bien compris, les moins bien expliqués. Les... C'est un sujet, c'est n'importe quoi l'inflation parce que avant d'être un sujet économique ou financier, c'est un sujet politique et que vous avez deux classe de gens qui parlent d'inflation généralement ceux qui ont intérêt à vous dire n'importe quoi parce que ça cache des mécanismes qui leur sont profitables et d'autres qui n'y comprennent simplement rien parce que ils connaissent pas leur histoire économique et financière euh, parce que parce qu'ils ont pas travaillé quoi et donc aujourd'hui j'ai ce très grand orgueil de vous expliquer en quelques minutes ça va être une vidéo très rapide vous allez tout comprendre à l'inflation euh, et pourquoi en fait c'est presque jamais bien. Et, et ça, quand on fait un peu d'histoire économique et financière, on se rend compte que c'est vraiment presque jamais bien l'inflation. La première chose qui est très rigolote avec l'inflation, et on se rend compte que le truc est totalement impalpable à première vue, c'est que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'inflation d'abord, c'était pas mal, bien mais pas trop je ne sais pas si on, on parlait à l'époque, dans les années 50, des politiques de stop and go, c'est-à-dire que quand il y avait un peu trop d'inflation, on coupait un peu les budgets, on ramassait, puis on relançait, et puis on faisait comme ça des petites vagues, stop and go. Puis un jour, ça s'est arrêté de fonctionner, et donc là, on a dit, non, mais en fait, bon, l'inflation, c'est quand même mieux que le chômage, et là, il y a apparu la courbe de Phillips, où on vous disait, ben, vous avez soit l'un, soit l'autre, il faut choisir, mais vous ne pouvez pas avoir ni inflation, ni chômage. Donc à ce moment-là, on s'est dit, bon, l'inflation, c'est pas top, mais c'est quand même mieux que le chômage. Donc on a trouvé que l'inflation, c'était plutôt pas mal, Donc la courbe de Philips euh, fonctionnait. Ça, c'était dans les années 60. Années 70, raté. Hein, transition démographique qui s'achève en Occident et deux pics pétroliers. Ce qui fait qu'on a un mur. Plus de croissance, plus rien, gros chaos. Et donc là, c'est plus qu'il faut choisir entre l'inflation... Et le chômage, c'est qu'on a les deux, la fameuse stagflation. Donc là, on est paumé, stop and go, euh, courbe de Philips, on comprenait à peu près. Là, on n'y pète plus rien. Donc déjà, on se rend compte que euh, la manière dont on parle d'inflation depuis les années 50, euh, c'est du pipeau. Ensuite, euh, on arrive euh, dans les années 80, donc on finit par casser l'inflation. Et on arrive dans une grande période de déflation de, de, de, des, des années 90 euh, à aujourd'hui. Euh, ou là, on a en gros les banques centrales qui vous disent l'inflation, il en faut juste un peu, il faut juste 2% d'inflation, euh, ou moins, mais en tout cas pas plus. Euh, pourquoi, comment, on ne sait pas. C'est un truc, voilà, la, la BCE, euh, jusqu'à il y a un an, euh, était censée avoir juste 2% d'inflation, pas plus, pas moins. On a, il y a vraiment le truc est totalement pire et qui est a Il n'y a aucune logique particulière à vous dire que... Pff, la seule chose, c'est que euh, bah, 2% d'inflation, c'est une manière, en gros, euh, de, de renier un peu de richesse à tout le monde. C'est une manière de faire passer les pilules, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne on sent pas trop les hausses de prix. Euh, et puis il y a autre chose qui s'est passé à partir de, du milieu des années 90, c'est qu'on s'est mis surtout à, à triturer les chiffres d'inflation et à les falsifier. Et le mot n'est pas trop fort. Euh, ce qui fait qu'en plus de ça, euh, les calculs d'inflation sont faux et donc on, on, on est dans un, dans un régime très bizarre euh, dans lequel vous avez euh, bah, de l'inflation d'un côté et de la déflation de l'autre. Parce que c'est une autre chose qui est très importante avec l'inflation, c'est que ce n'est pas un phénomène euh, qui est euh, uniforme dans les sociétés à un moment donné, géographiquement, en termes de secteur économique, sont des choses qui sont extrêmement complexes. Et donc, la première chose, je vous rends compte n'en n'a même pas donné une définition, mais la première chose, c'est que, historiquement, l'inflation est un outil de pipeau politique. Très important. Maintenant, ok, on repart de ça, on, fait, on va sortir le politique deux minutes. Qu'est-ce que c'est que l'inflation Et ça, c'est bien de le regarder historiquement. La première chose, c'est que euh, l'inflation, il y en a toujours eu, euh, en tout cas depuis l'invention de la monnaie, depuis que des gens se sont amusés à, à, à renier les pièces euh, pour récupérer du métal et en faire d'autres, que les rois se sont amusés à moins titrer leurs pièces, euh, depuis que tout un tas de choses font que euh, l'inflation va toujours exister, ou ne serait-ce que euh, quand on s'est mis à découvrir des mines d'or euh, au Nouveau Monde, sous Charles Quint et après, ou encore au XIXe siècle. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le mot d'inflation, le mot moderne tel qu'on l'utilise, apparaît, euh, à la fin des années 30, aux États-Unis. Et il apparaît pas à n'importe quel moment, il apparaît entre les deux, euh, les deux ruées vers l'or américaines. En, en au début des années 30, vous avez celle de, de Géorgie, et vous avez la grande ruée vers l'or californienne en, en 1848. Et le mot apparaît aux États-Unis après la ruée vers l'or géorgienne, et donc on est bien. il apparaît bien en termes d'augmentation de, des prix dû à l'augmentation des moyens de paiement dû à l'augmentation de la masse monétaire. On ne parle pas encore de masse monétaire à ce moment-là, mais c'est ce que ça veut dire. Et donc, la définition originelle de l'inflation aux États-Unis, c'est des prix qui augmentent parce que l'argent en circulation augmente. Première chose. Et ça arrive en France. Ça n'arrive pas en France à n'importe quel moment. Ça arrive en France après la Première Guerre mondiale, et parce que, bah, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe on, on a imprimé euh, comme des euh, comme des tarés pour l'effort de guerre, et euh, on a oublié ça, mais euh, à la fin de la Première Guerre mondiale, euh, les Américains, et dans une moindre mesure, les Britanniques, qui avaient été les banquiers, euh, notamment de la France, euh, enfin surtout les Américains, parce que les Britanniques aussi euh, étaient, avaient été... Euh, avait été financé par les Américains, tout d'un coup ils retirent leur financement et là tout d'un coup on se rend compte que pff, on a oublié ce, ce phénomène où euh, vraiment ils ont retiré la chaise, c'est l'expression qu'on utilisait à l'époque, ils ont retiré la chaise, pff, hop, et tu par terre. Et donc in, le mot inflation arrive en France à un moment où c'est absolument terrible, c'est-à-dire que ce pas du tout connecté, connoté positivement historiquement. Et ça l'est d'autant moins que le précédent épisode inflationniste, hyper-inflationniste même en France, c'était les assignats, et les assignats, la France et l'Europe tout entière, en avaient un souvenir absolument effroyable, et c'est en partie pour ça qu'au XIXe siècle, on a une stabilité monétaire qui est très grande, parce qu'on a la mémoire de ces assignats qui auraient été une déroute absolument totale, ce qu'on aura à Weimar en 1923. Donc pendant très longtemps, jusqu'à jusqu la deuxième moitié du XXe siècle, euh, l'inflation, au moment où ça apparaît dans les années 1830 aux États-Unis et la première moitié du XXe siècle, le moment où ça arrive en France, c'est connoté très négativement l'inflation. C'est très négatif parce que non seulement c'est de l'appauvrissement pour tout le monde, mais surtout ça arrive dans des, mauvaises, dans des mauvais moments. Et ça arrive dans des mauvais moments, euh, notamment vous avez euh, Bainville qui a écrit un petit ouvrage qui s'appelle Les Dictateurs, dans lequel il, il explique, donc il paraît donc juste après la. Euh, je ne sais plus quand ça date, je ne sais plus si ça date de, de, de, des années 20 ou des années 30 et qui dit, ce n'est pas pour rien, les, le, qui dit le mal monétaire avec les mots de la société. C'est-à-dire quand une, une, une nation, un pays va mal, souvent sa monnaie va mal, ça va ensemble. Et c'est pas pour rien, c'est parce que l'inflation est un désordre, historiquement. Et donc aujourd'hui, on se retrouve euh, avec cette définition euh, qui, euh, historiquement, nous dit, « quand vous augmentez la monnaie, vous augmentez les prix ». Et ça, ça marche très très bien. Jusqu'en 1996-1997. Donc, pendant plus d'une centaine d'années, aux États-Unis, une petite centaine d'années en Europe, vous avez euh, une définition précise, solide, qui fonctionne. Et à partir de 1996, ça ne marche plus. C'est-à-dire qu'à partir de 1996, vous avez une décorrélation entre la masse monétaire et euh, derrière, le, et derrière le, le, la hausse des prix. Et ça, euh, c'est lié à deux phénomènes. Alors, le premier phénomène, c'est que oui, il y a une manipulation des chiffres d'inflation, euh, qui fait qu'en manipulant les chiffres d'inflation, vous décorrélez euh, les salaires, euh, et les revenus, les retraites, des chiffres réels d'inflation. Euh, alors c'est pas compliqué, il euh, y, y a quelques grands postes euh, qui permettent de minorer l'inflation. Hein, L'immobilier, qui est le poste absolument énorme, euh, ou, qui, est, qui est beaucoup trop minoré par l'INSEE. Vous avez l'immobilier, vous avez euh, les impôts. C'est un truc bête. Mais les impôts ne sont pas pris en compte dans l'inflation. Et c'est monstrueux. Donc quand les impôts augmentent, c'est une forme d'inflation pour nous. Mais c'est pas pris en compte. Et à l'intérieur des impôts, vous avez quelque chose qui est, sont les soins. En France, on ne prend pas en compte les soins. Encore une fois, c'est pris sur vos impôts. C'est des présents, on aurait pu dire c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Et du coup, c'est vrai que.. Ben, comme par hasard, les dépenses d'immobilier et les dépenses de santé depuis une vingtaine d'années sont les plus gros postes d'augmentation des coûts en Occident. Ça se voit très très bien aux États-Unis, où c'est un peu moins manipulé. En France, c'est plus difficile à voir. Et donc, bien évidemment, comme vous avez des prix qui augmentent à un endroit dans votre de l'immobilier pour vous loger, très simplement, si vous voulez, euh, c'est un chiffre que je reprends absolument tout le temps dans les grandes masses. Euh, en l'an 2000, quand vous achetez un appartement, euh, ça va vous coûter entre 3 et 4 ans de salaire, de votre revenu, du ménage, et aujourd'hui, vous êtes plutôt entre 6 et 7. Pour un primo-accident, parce que c'est ça qui est important. C'est important, c'est pour un primo-accident. Sur une année de vie, vous allez passer deux fois plus de temps euh, à payer votre logement euh, par rapport à il y a 20 ans. Donc, et ça, c'est une inflation énorme. Tout plein d'argent que vous ne pouvez pas dépenser ailleurs. Et du coup, l'inflation d'un côté fait de la déflation de l'autre. Et c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, effectivement, qu'on n'était pas jusqu'à l'année dernière dans un régime d'inflation. Parce que l'inflation, c'est une augmentation généralisée des prix. Or, ce qui est vrai, c'est que ben, c est, c est, cette inflation euh, d'un côté, de l'immobilier, des frais de santé, euh, a pesé sur les ménages, et même sur les salaires, des salaires qui ont baissé à la baisse, et qui fait que vous avez de la déflation ailleurs, et que, effectivement, vous avez tout un tas de prix qui ont assez peu, voire pratiquement pas augmenté depuis l'an 2000 sur le panier de la ménagère. Je, encore une fois, je ne parle pas depuis l'année dernière. Alors après, vous avez des choses qui ont été masquées, vous avez plein de manières de, de, de, de, de grappiller et de vous vendre. On a l'habitude de voir euh, tous les trucs et astuces dans la grande district pour euh, vous faire croire que c'est le même prix, alors qu'en fait, ils vous en donnent moins, ou qu'ils dégradent la qualité. N'empêche. N'empêche que. Et donc on se retrouve aujourd'hui à être sortir d'une vingtaine d'années, en gros, de déflation, en tout cas, sur ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, ce qui n'est pas tout à fait l'inflation, parce qu'on vous dit, « Ah ben oui, il n'y a plus d'inflation depuis en gros la fin des années 90, alors que la masse monétaire augmente, sauf que l'indice des prix à la consommation, non seulement est truqué, mais une deuxième fois, c'est qu'il prend pas, absolument pas, toutes les dépenses. Encore une fois, cette masse monétaire, elle va bien quelque part, elle fait augmenter des prix. Elle fait augmenter les prix des actifs financiers, notamment des actifs immobiliers. C'est pour, pour ça que ça pèse là-dessus, euh, mais ça fait augmenter les prix des actions, ça fait augmenter tout un tas de choses. J'ai déjà fait des vidéos pour expliquer euh, à quel point, en fait, l'augmentation le, le, de la valeur des entreprises, quand la, la valeur d'une entreprise augmente plus vite son chiffre d'affaires et son résultat, c'est très mauvais, parce que l'entreprise se met à devoir payer euh, davantage de capital et elle a moins de, a moins de, de ressources derrière à attribuer au salaire, à son, à, au développement et à l'innovation. Et donc aujourd'hui, il y a trop de capital dans le monde. Et que cette inflation du capital fait pression à la baisse sur les prix. Mais encore une fois, tout ça, c'était jusqu'à l'année dernière, et depuis hein, il y a un truc quand même qui s'est passé, c'est qu'on a déversé des tombereaux d'argent, du fric partout, euh, en France, aux États-Unis, ailleurs, euh, directement aux populations. C'est-à-dire que jusqu'à présent, toute la monnaie qui était créée, elle allait essentiellement dans les marchés financiers. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'inflation était dans les marchés financiers et pas, euh, et, et pas dans les supermarchés. Parce que bah, l'argent, en gros, allait davantage à Bernard Arnault qu'à vous et moi, et que bah, Bernard Arnault, c'est un truc que j'ai régulièrement aussi, il n'a jamais qu'un besoin assez modéré de bifteck, de baguettes de pain et de litres de lait. Quoi. En revanche, acheter des entreprises, des châteaux, euh, de l'immobilier de luxe, des yachts, des machins, ça, et, ça y va. Euh, et donc, depuis un an, tout d'un coup, on s'est mis à déverser de l'argent sur les populations. Et là ça crée, et en plus vous ajoutez à ça un effet quand même rattrapage, rattrapage après les confinements, on se retrouve depuis quelques mois avec une bouffée d'augmentation des prix, qu'on voit beaucoup sur les matières premières. Vous avez plein de, de, de, de, de, de, de graphiques qui montrent tous les prix des matières qui augmentent comme ça. Si vous connaissez quelques chefs d'entreprise, moi je connais pas mal de chefs d'entreprise qui me disent disons, moi ça faisait 15 ans que je gérais de la déflation, je vais pas tarder à pouvoir augmenter mes prix. Et tout d'un coup, on vous parle, oh là là, le grand retour de l'inflation. Et ça, c'est très embêtant, parce que c'est pas si clair que ça, et c'est très paradoxal que ce soit moi qui vous dise ça aujourd'hui, parce qu'il y a un an, il y a un an, j'écrivais un dossier pour dire que l'hyperinflation était notre avenir, et que ce truc-là allait finir en hyperinflation forcément. Et c'est toujours ce que je pense, mais c'est trop tôt. Alors c'est fatigant, je suis désolé. Mais oui, mais pas maintenant. Euh, en, en économie et en finance, il faut, il faut pas avoir raison trop tôt. Ça, ça, ça fait aussi mal d'avoir raison trop tôt que d'avoir tort. Euh, et aujourd'hui, il manque deux choses. Il manque deux choses absolument essentielles pour que l'inflation se remette en marche. Et c'est deux choses qu'on voit, on le voit surtout aux États-Unis. En France, malheureusement, c'est trop tôt, on n'a pas assez déconfiné, on n'a pas assez libéré, donc on peut pas voir. Mais pour que l'inflation se mette réellement en ordre de marche, il manque il manque deux choses. Donc La première chose, et la plus importante de toutes, c'est que les salaires se remettent à augmenter. C'est que les salaires se remettent à augmenter, c'est absolument crucial. Parce que jusqu'à présent, vous injectez des milliards et des milliers de milliards dans l'économie, mais c'est-à-dire que c'est déjà, c'est pas durable. Parce que c'est milliers de milliards, mais encore une fois, c'est quoi Est-ce que vous allez le faire tous les mois ou pas C'est-à-dire qu'on peut retirer le bol de ponche à tout moment, à partir du moment où c'est pas des salaires, où c'est pas des choses qui sont pas des contrats qui sont engagés à long terme. Donc c'est pas du tout la même chose. Et surtout, euh, ben, les gens ne réagissent pas de la même manière, C'est-à-dire que vous savez très bien que vous avez une manne qui vous arrive dessus, mais elle va peut-être tomber trois mois plus tard encore, ou pas, un mois, elle va peut-être durer quelques mois, mais vous savez que ça ne va pas durer éternellement. vous savez que ce n'est pas durable, du coup, vous n'avez pas du tout à avoir des habitudes de consommation de la même manière. Si l'argent que vous touchez vous vient euh, tout d'un coup d'une espèce de manne de l'État, justifiée ou pas, peu importe, ou si c'est quelque chose qui vient de votre travail, qui vient d'un revenu régulier, parce que vous avez travaillé aujourd'hui, demain, le mois prochain, l'année prochaine. C'est pas du tout la même manière. Et effectivement, on observe que les gens ne dépensent pas de la même manière leur argent. Et les chèques qui ont été distribués aux États-Unis, euh, il y en a, il y a moins d'un tiers des sommes qui ont été distribuées qui ont été effectivement dans l'économie réelle. Les deux tiers ont été soit gardés sur des comptes courants, soit investis en bourse. Et du coup, qui ont fait l'inverse de ce que ça prétendait faire. Et du coup, c'est assez inefficace. Et donc, vous n'avez pas l'augmentation des salaires. À partir du moment où vous n'avez pas l'augmentation des salaires, vous n'avez pas cette hausse durable. Parce que c'est pas parce que votre tranche de jambon et votre bout de poulet a augmenté de peut-être 20% depuis un an, ce qui doit être à peu près ça. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pas de l'inflation parce que vous avez plein d'autres choses qui ont baissé à côté. Vous allez plus au resto, vous avez plus de vacances, plus tout un tas de choses. Et donc, c'est pas une hausse généralisée. C'est une réadaptation. C'est pas techniquement de l'inflation. Alors bien sûr, ça fait des gagnants et des perdants. Il y en a bah, pour qui euh, d'autres mères partaient déjà pas en vacances avant, donc ça change rien pour eux. Donc eux, ils se prennent l'inflation en pleine poire. Mais à point de vue d'une société euh, tout entière, pour avoir de l'inflation, il faut que ce soit durable. Et aujourd'hui, on n'a pas ça et on l'a pas aux États-Unis. On observe un phénomène très intéressant aux États-Unis, c'est que les chiffres de l'emploi qui sont tombés vendredi dernier sont super décevants. Les chiffres sont super décevants. Euh, on s'attendait, euh, il me semble, euh, à presque un million d'emplois, et vous en avez moins de 300 000 euh, sur les chiffres qui sont tombés vendredi dernier. Pourquoi Parce que on se rend compte aujourd'hui que les aides euh, qui sont distribuées euh, par Joe Biden euh, et euh, avant par, euh, par Trump, mais qui ont.. Eu, euh, font que aujourd'hui il est plus intéressant d'être au chômage que de travailler. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc, pour les travailleurs, c'est plus intéressant. Euh, c'est plus intéressant de de d'être de, de, au chômage que de travailler. C'est-à-dire qu'ils vont gagner plus d'argent. Euh, vous avez, je vous, je vous mets des liens en en, en dessous. Et euh, la deuxième chose qui est importante, c'est que les employeurs refusent aujourd'hui d'augmenter euh, les salaires pour attirer les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission entre les revenus. Euh, qui sont touchés par les gens et les salaires, c'est-à-dire que les, les, les employeurs ne sont pas prêts aujourd'hui, euh, ne sont pas prêts aujourd'hui à, à dépenser plus pour leurs salaires parce que d'après eux, ce n'est pas durable et donc euh, et, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important là. J'ai lu aujourd'hui une, une blague absolue de cette espèce, je, je, je suis désolé, je vais essayer de ne pas être grossier. Donc de, ces, de, de cette énergumène qui est Nicolas Dufourc, euh, qui est cette espèce d'énarque qui fait du capital risque et qui est à la tête de la BPI, la Banque publique d'investissement en France, qui est en train de nous parler d'un effet catapulte. Là, c'est même plus un rebond, c'est que l'économie française va être catapultée avec le déconfinement. Euh, et il vous dit, ah, regardez les sentiments, euh, les sentiments des chefs d'entreprise, et au plus haut, ils sont à fond. Déjà, un chef d'entreprise, a toujours un biais un peu optimiste, euh, quand tu, vous lui demandez, parce qu'il espère toujours que demain sera meilleur et qu'il pourra, euh, et qu pourra euh, bouffer à la fin du mois. Euh, mais surtout, c'est une chose, c'est que du déclaratif. C'est-à-dire qu'en vrai, il faut voir ce que les gens font. Et aux États-Unis, et les États-Unis donnent le là, hein, quand même, c'est-à-dire que ça ne va pas bien se passer en France si ça se passe mal aux États-Unis. Aux États-Unis... Euh, les chefs d'entreprise ne sont pas prêts à euh, augmenter les salaires. Ça, c'est très important, ça. Donc, vous avez ça, première chose, vous avez, euh, il manque ça, aujourd'hui, pour que l'inflation reprenne véritablement et qu'elle reprenne durablement. Et il y a une deuxième chose qui est, qui est très vicieuse, c'est que pendant que Joe Biden vous déverse tout ce fric-là, il fait autre chose. Il a fait tomber euh, toutes les, les, les, les executive orders passées par Trump qui visaient à limiter euh, l'immigration euh, de travail mexicaine. Et ça il vient de faire sauter tout ça, Joe Biden, et ben bah oui, l'emploi, c'est de l'offre et de la demande, et euh, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup le droit de dire, pas plus en Europe qu'aux états unis c'est que oui, quand vous faites venir des travailleurs étrangers euh, qui viennent travailler à pas cher, ça fait baisser le coût du travail pour tout le monde, ça fait, ça fait pression à la baisse sur les salaires, alors peut-être pas pour le cadre de la BNP à Paris, mais pour la plupart des gens, ça fait baisser, et euh, c'est très déflationniste d'ouvrir les frontières euh, à des pays à bas coût, euh, que ce soit le Mexique, aux États-Unis ou que ce soit euh, en France et en Europe, <coughs> excusez-moi, euh, tous les travailleurs détachés qui viennent d'Europe de l'Est, qui est d'ailleurs un des grands échecs euh, d'Emmanuel Macron, qui voulait mettre de l'ordre au début de son quinquennat euh, sur les travailleurs détachés et qui a totalement échoué. Et donc aujourd'hui, il vous manque ces choses-là, et donc Joe Biden, d'une certaine manière, est euh, à une position qui est beaucoup plus ambiguë qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que d'un côté c'est tout droit, on y va à fond, et de l'autre, il ben, y a quand même, vous avez quand même des signaux qui disent on peut pas dire aujourd'hui que cette inflation est durable. Et il est même probable que euh, comme ben, aujourd'hui on se rend compte quand même de deux choses, c'est que ça crée beaucoup de désordres, ça crée des désordres financiers, hein, qu'aujourd'hui ça fait mal aux bourses. Que les bourses craignent ça, pas tant parce que l'inflation est bonne ou mauvaise dans l'absolu, mais parce qu'à qu chaque fois qu'il y a un changement de régime, ça fait peur aux gens. On avait l'habitude d'un truc, il faut s'adapter à un nouveau truc, et ça se passe jamais très bien. Donc ça fait peur aux bourses, la première chose, et la deuxième chose, ça fait peur aussi aux politiques, parce que cette inflation, ce que je vous disais tout à l'heure, cette inflation où ben, elle n'est pas visible sur la moyenne générale des prix, mais en revanche, elle va toucher beaucoup plus les personnes les plus modestes parce que ce qui augmente c'est au supermarché, c'est l'immobilier, c'est le litre d'essence, c'est toutes ces choses-là qui sont les biens essentiels que les plus modestes euh, bah, que, que les plus modestes ne peuvent pas renier. et donc ça ça, ça crée des troubles sociaux. Et donc c'est pour ça que à mon avis vous avez à la fin euh, un, un régime d'hyperinflation qui s'installe parce que aujourd'hui les gouvernements ne vont pas réussir à, à maintenir à la fois euh, des marchés euh, parce qu'aujourd'hui les, les politiques monétaires servent les marchés c'est incroyable comme les politiques monétaires sont serviles au, mer, au marché donc première chose c'est qu'il n'y a pas de raison qui s'arrête euh, et la deuxième chose euh, c'est que il euh, a pas de vous avez cet antagonisme entre les marchés et les populations où d'un côté euh, les marchés euh, ont besoin que l'inflation soit régulée d'un point de vue économique et que ça reste contenu dans la fiction financière. Il ne faut surtout pas que ça passe à l'économie réelle. Et de l'autre côté, vous avez l'économie réelle qui est en train de boire le bouillon tranquillement. Pendant que Jeff Bezos se fait construire un nouveau yacht, vous avez tout un tas de gens qui sont en train de tomber dans la pauvreté. Et que ça, à la fin, bah, ça fait des gens qui sont pas contents, ça fait des gilets jaunes carabinés, et ça fait des politiques qui, qui, qui, qui se retrouvent avec des pays totalement ingouvernables. Et c'est pour ça que, à mon avis, il y a un moment où vous faites la bascule, et il y a un moment où, pour garder, euh, pour garder un semblant de paix dans votre pays, euh, vous êtes obligé de, de, de lancer la machine inflationniste. Mais on n'y est pas encore, parce qu'aujourd'hui, il manque cette augmentation des salaires, et que, bah, je suis désolé, mais euh, jusqu'à ce jour, euh, les populations se tiennent plutôt assez sages et prennent ce qu'on leur fait bouffer assez bien. Donc, euh, on y viendra, mais c'est trop tôt. Euh, alors, avant de vous dire, on arrive, c'est l'hyperinflation demain, il faut se jeter sur les cryptos, il faut se jeter sur je sais pas quoi, on se calme, pause, stop, il y a une bouffée d'inflation qui, à un moment ou à un autre, va se transformer dans quelque chose de beaucoup plus dangereux, mais Il faut le surveiller. Mais on a encore des forces aujourd'hui qui font qu'on peut tout à fait rebasculer dans un régime déflationniste. Euh, peut-être, peut-être pas. On va voir. En tout cas, euh, ça frictionne. Et ce qui est certain, c'est que ça va probablement pas très bien se passer. Et que dans tous les cas, c'est bien d'avoir un peu d'or. Euh, c'est bien d'être euh, au moins partiellement euh, débancarisé, voire même démonétisé, de pas tout avoir libellé euh, en euros, euh, d'avoir d'autres monnaies, euh, d'avoir un peu de francs suisses, euh, d'avoir même du dollar, parce que euh, c'est quelque chose, on, on dit que le dollar c'est la fin du dollar, mais euh, pareil, c'est-à-dire que oui, peut-être dans 10 ou 20 ans ce sera la fin du dollar, mais là il y, euh, y a encore des choses à voir. Euh, un peu de crypto-monnaie oui mais attendez que ça rebaisse, ça va rebaisser tranquillement, hein. moi de, depuis que, depuis que j'ai fait ma vidéo il y a au mois de février pour dire euh, pas sur les crypto-monnaies maintenant, le truc est à peu près stable, ça monte, ça baisse, pff, mais euh, on n'est pas du tout sur un truc de nerf donc attendez que ça baisse. Et surtout, tenez-vous à l'écart des marchés boursiers de manière générale, parce que euh, on est dans un truc très chaotique, dans lequel justement ces anticipations d'inflation, ce que racontent les banques centrales, font qu'un jour ça monte, le lendemain ça baisse, et qu'il y a une tension de dingue sur les marchés, et qu'il faut faire très très très attention, euh, et s'il y a toujours des choses à faire quand on est euh, un professionnel ou qu'on est bien accompagné, mais quand on est néophyte, faites attention voilà, euh, encore une fois, mettez un pouce à cette vidéo, partagez-la, inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, il y a toujours un lien là-dessous ou là-dessus, et je vous dis à votre bonne fortune